Bonjour à tous nous allons consacrer cette séquence à la bibliothèque Core Graphics qui vous permet de faire du dessin sur les vues alors Core Graphics, ça n'est plus de l'objectif C. On arrive dans des souches extrêmement anciennes d'IOS et donc on descend au niveau C. Bref, quand on utilise Core Graphics dans une vue, eh bien on programme à la fois en objectif C pour tout ce qui a trait à la vue et en C pour tout ce qui est Core Graphics, le bonheur. Alors, l'objectif, c'est de faire un survol rapide, en gros, un petit how to. On va le faire avec objective C. Il y a également un mapping en Swift, mais euh, je n'ai pas eu le temps de, de le regarder en précisément euh, et de toute façon, euh, comme à l'accoutumée, il y a des pendants assez simples, donc vous trouverez assez facilement des tutoriaux. Ce qui est important, c'est de comprendre la mécanique de fonctionnement. Donc je vais vous montrer euh, quelques trucs classiques. Donc comment on va dessiner un rectangle. Donc que faut-il faire Il faut d'abord récupérer le contexte de dessin de la vue, contexte de corps Graphics, ajouter le rectangle dans ce contexte, demander la construction du chemin ou euh, du remplissage et puis provoquer un réaffichage de la vue. Alors nous on va le faire avec ici euh, l'affichage. Donc là j'ai mis dans une méthode DrawRect d'une vue dédiée et eh bien euh, cette séquence là, donc je récupère ici euh, le contexte. Je fais ici un cg rect de 50, 50, 250, 250 de côté. Donc c'est un carré et puis je vais ajouter ce rectangle au contexte et je vais ici faire un cg-context-stroke-path de ce contexte que j'ai rajouté et ça veut dire que stroke, je dessine la ligne et ça va me donner ceci. Donc là c'est le résultat de l'exécution, vous voyez bien j'ai dessiné un carré. Pour dessiner un cercle c'est la même chose que pour un carré sauf que bien évidemment ce sont des arcs de cercle qu'on va mettre dans le contexte et pas des carrés. Voilà sinon ça marche de façon identique. Donc là vous voyez ici j'ai mon contexte 2 donc j'ai ici mon arc alors là mon arc il va de 0 à 2pi donc ça sera un arc de cercle complet et puis euh, je ne me souviens plus ce que fait le yes vous demanderez au, au fantastic manual et puis ici là par contre je fais un fill pass je ne fais pas un stroke pass donc c'est à dire que je vais simplement pas dessiner le bord mais je vais le remplir. Euh, D'ailleurs euh, vous avez noté que j'ai commenté le self, euh, self set lit display que j'avais évoqué euh, dans plus tôt dans la, dans la vidéo et en fait c'est parce que euh, cette display va provoquer l'appel de drawRect et comme je suis déjà dans drawRect ça n'a pas beaucoup de sens. Voilà. Mais si cette séquence de code est ailleurs que dans drawRect effectivement il faut que je fasse cette display sinon vous allez avoir des retards euh, dans l'affichage euh, de euh, votre vue. Voilà ce que ça donne. Hein. Donc j'ai bien dessiné un cercle et cette fois ci comme j'ai dessiné j'ai fait un fil et pas un stroke c'est bien euh, le cercle qui est rempli. Je peux également dessiner des polygones. Donc là je vais vous faire le code pour un triangle. Donc toujours euh, la même idée. Hein. Et puis là je vais avoir en fait simplement euh, des segments de droite que je vais créer. Hein. Donc j'ai un début de chemin. Puis je vais de, du point machin au point bidule. Puis ensuite j'ajoute une ligne. Puis j'ajoute encore des lignes. Et puis là ici j'ai un truc qui me permet de fermer le pass. Donc, euh, le troisième trait du triangle, c'est la fermeture. Et là je refais un stroke pass. Et euh, ce truc là, ça va donner cet affichage que vous voyez sur mon application. Alors on peut jouer également avec la couleur. Alors c'est un peu plus compliqué. Il y a un peu plus de choses, mais c'est toujours la même chose. Hein. Je récupère toujours le, le, le contexte. Euh, là, ici, ce que je fais, c'est que je, je joue avec la largeur de ligne. Vous voyez, j'ajoute une largeur de ligne. Euh, je dis que maintenant, la couleur de bordure et la couleur de remplissage, vont être différentes, donc là ici je dis que c'est une couleur euh, rouge, puis une couleur dont je spécifie clairement euh, le code RVB et euh, le canal alpha qui va définir la transparence, ici je dessine euh, un carré, je peux également rajouter un texte, donc il va falloir que je joue avec la définition de l'origine du texte. Je choisis une police de caractère. Évidemment, vous ne pouvez pas prendre n'importe quelle police de caractère. Il faut que ce soit une des polices qui soit présente dans le système. Et puis ben, je construis tout cela et j'affiche le message fou bar avec cette police de caractère. Et puis là, ici, je décide que je dessine dans le rectangle euh, avec euh, le dictionnaire qui contient tous les attributs qui me permettent de caractériser ce que j'ai dessiné et voici ce que donne ce superbe code Eh bien j'ai bien ici mon cercle vous découvrez que la couleur que j'ai spécifiée c'est ce joli jaune un petit peu pétant et puis j'ai bien affiché Foubar à l'intérieur en noir donc voilà hein. Le minimum minimum qui vous permet, si vous le souhaitez, de dessiner vraiment des vues de manière extrêmement fine. Voilà, vous avez tout. Alors c'est du dessin, c'est du dessin en 2D. La bibliothèque correspondante c'est Quartz 2D et c'est une API traditionnelle classique à la fois dans macOS et dans iOS et qui fonctionne de manière extrêmement optimisée. Si vous voulez aller plus loin, en particulier, par exemple, faire des jeux vidéo, et eh bien vous avez, j'en ai déjà parlé, OpenGL ES de Systems, parce qu'on est sur les systèmes embarqués, qui est à votre disposition. Vous avez SceneKit, Vous avez déjà eu dans une séquence passée une petite démonstration de l'application créée par défaut avec SceneKit, Et j'ai repris ici cela pour illustrer cet exemple. Là, vous allez faire de la modélisation 3D, du texturage et vous avez un moteur qui vous affiche les choses et vous interagissez avec ce moteur. Je ne sais pas comment, Read the fantastic manual for this. Et puis, vous avez également une API qui a été introduite plus récemment. Je crois qu'elle est introduite avec iOS 8, qui s'appelle Metal, et qui euh, vous permet de faire du dessin de façon extrêmement précise. Il n'y a pas encore énormément d'applications les utilisent, mais par contre, les, les applications qu'ils utilisent, euh, cette API Metal, sont en général extrêmement fluides, parce que l'idée, c'est d'utiliser euh, de façon. Euh, très très précise, le matériel dédié et en particulier les coprocesseurs euh, qui sont dédiés à la restitution graphique. Je vous remercie de votre attention. A bientôt